Ah yo. Allô brodo. Allô brodo. Where we go? you speak French man? A little bit. Uh, yeah yeah, speak French. Yeah, uh, English a little bit. Yo, ayo fam. From Paris. bro. Bah parle français gros, t'es con quoi Ah uh, euh, salut. <rire> <rire> <rire> oh putain. Bon, uh, euh, tu vas aller où es... Euh bah, moi je sais pas. Hein. Je joue pas trop au jeu que en Caldera, euh en... Résurgence. Vas-y, mais je te propose un petit ruine, comme ça on va prendre la prime et tout, et, et voilà, tranquille. Let's go, bro. Par contre, on est d'accord que t'as joué à CSGO, toi, non ah, Pas du tout, mon ami. J'ai joué, mais à l'époque. Et, et attends, et ton, ton, accent, ton accent polonais, <rire> tu le sors d'où <rire> euh, <rire> Oh, Bruda, et Bruda, et attends, gros, je, je me suis cru sur CS, gros. Ça va pas, non Allô Contacte à moi, j'ai besoin de toi. Yes, je vois personne. C'est des putains de fils de pute. Genre, vraiment, ils sont accroupis dans les angles, je, je, je les vois même pas. En face de moi. Je, je les vois pas. Okay. Ah, je le vois. Je vois un. Crac, crac à ta droite, dans nom. la tente. Dans la tente. Il est encore. déchiré. Non, frérot. Je te le ping, il, il craque 1 HP. Les gars Aïe oh, Putain, si ça c'est pas de la assist ouais. les gars. <rire> ah, il, a, il avait même pas besoin de viser gros. Ah juste, juste il, a appuyé, non, il, a, il a il a appuyé sur euh, R1R2 frérot, il R1, y a son chien qui a, qui a remué la queue sur le joystick, ça m'a tué. <rire> T'inquiète, on fait le goulag et on gagne la game. ouais. T'inquiète on fait le goulag et on gagne la game. Non, ça s'est pas bien passé. Attends, attends, je vais pas défoncer. Bah, c'est sais... ton moment, c'est ton moment. As... Devant toi, devant toi. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Vas-y, décale, décale. décale. Hop, non Merde Wesh. Tu, tu vas en refaire une ou quoi Si tu veux. Vas-y, je t'envoie une invite. Ça marche. Allez hop, à toute dans Merci. la prochaine. Merci. Je l'aime bien, chat. On la, on la joue comment avec lui On la joue cool ou on la, on la joue dealer Là vous êtes plus à vouloir de la coolitude. Tu penses qu'il te reconnaît Je pense pas qu'il me connaisse, les gars. Oh, je roulais un gros ster en attendant. Merde. Ouais, c'était. Vas-y, au revoir. Hein. Moi genre, moi, je fume et, euh, et des fois je pète à du, du shit à mon frère, tu vois Ouais. Il va au Maroc et tout. Ouais. Et il ramène des olivettes de fou à le Non. Non. Fume ça, tu pètes les blonds. Tu sais que la dernière fois que je suis allé, je l'ai fait aussi, genre je m'en suis mis dans le huc. Et hop, c'est passé tranquille, t'as vu? Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Tu fais pas ça, ton frangin? Euh, non, il fait pas ça. Quoi? Et comment il les fait passer? Euh. Bah, tranquille, tranquille. Ça, ça, On parlera de ça. ça, ouais. ça, ça c'est une question, ça. Ah, mais il se les met dans le huc, lui aussi. Tranquille, tu vois. Après, c'est cool. Euh. Es... Non, non, non, non, non. Il est pas là, pas là. Il est pas là. <rire> T'es vers où, ouais. toi? En France? Bah, euh, Tu connais Chambly? Chambly. Moi, je suis vers Paris. Ah! Non je, connais... Paris. non, je connais. Non, je sais plus. Moi, je suis vers le sud. Le sud? Montpellier où ça Montpellier ah bien j'ai de la famille là-bas arrête Montpellier vous a fait rire vente de trachou il est gentil les gars il est mignon avec sa petite moi je, moi, je l'aime déjà d'amour les gars j'ai envie de lui dire la vérité déjà il est trop mignon en vrai chat on, on fait quoi genre il a il a accepté que, que, a, que je sois avec un gros stade. Mais sinon tu fais du top 1 un petit peu ou pas bah on essaye on essaye hein bah, on essaye et toi tranquille ou quoi non, le duo c'est que des tryhards, ça en fout c'est dur, moi c'est pour ça que j'aime bien. J'aimerais bien le level un jour, mais c'est compliqué. Hein. Tu joues sur quoi <rire> bah, Sur Xbox. Ah merde ouais, <rire> okay. Après, après en fait, c'est en termes d'opti pour, pour, pour Call of Warzone, le mieux du mieux c'est un PC. Ça te ouais, frérot, je, je te propose le toit. Je, je, je l'aime trop, je l'aime trop ce mec, il est trop mignon. Ouais, c'est possible. Il faudra que je te dise un truc après. Vas-y, on, on tombe sur le toit. Ouais. Il va des gros coups de pistolet qui viennent, hein Y a l'hélico qui s'est... Y, a... y, y a un gars, il y a un gars tout seul. Essaye de fumer l'hélico, un hein, Max. Crac d'un hélico. Merde, merde, merde, merde, j'ai fait le boulet. Oh, non. J ai... J ai vrai qu'il Y a du monde, là. Hein. C'est vrai que ça re-shield à fond, maintenant, quand tu tues quelqu'un. C'est C'est moi où il fait le mec chaud, lui sans moi là Tu regardes un peu toi des compétitions de, de Warzone ou pas du tout Euh non non non non Les compétitions de Warzone et des là-dessus Ouais ouais ouais il y avait euh, Elles sont chauds, la... Genre Il y avait deux mois il y avait un, un championnat du monde ou enfin enfin du monde d'Europe Il prenait 130 ouais. joueurs pro et 20, 20 animateurs 130 joueurs pro sur cette oh. carte Alors, Ouais. Déjà qu'il y a des mecs à 0,75. Me ah non non non, non, non, non. Non, non, non, pas sur cette carte, sur l'ancienne carte. Et en gros, ils ont pris tous ces gens et en gros, ils avaient juste à faire une game et le gagnant, il gagnait 100 000 dollars. Ouais. Oh, oh, je me ça va, frérot je, Faut que je drop. Non, non, ça va pas. Je me suis barré. Nice. Je suis mort. Je suis mort. mort. C'est quoi ces gens là alors, putain Chat, c'est moi ou ça ouais, sent que c'est un, un bon frag. gars de ouf. putain, je vois pas mes armes, ça en fout. Ah l'État-mère, 467. Ah, va t'acheter une vie. T'as, j'assure l'arrière. 17 4 frags, t'as tué des gens. Bah, il faut, il faut, il faut hein Merci hein. Je l'ai la pas, pas tué, je l'ai pas tué, je l'ai pas tué. Il est full life. Je, je vais pas tuer, je vais pas tuer alors Non bah, euh, on va tranquille, je vais faire le goulag et je reviens. J'ai rien été où de mon histoire Ouais donc il hey, y avait 130 euh, joueurs pro et 20, 20 animateurs, tu sais comme euh, Gotaga, Skyros, tout ça. Gotaga je connais euh... Skyros aussi, et... je connais. Comment Skyros, à l'époque c'était bien non ah oh ouais c'est toujours bien, c'est toujours bien ce qu'il fait, hein. il est devenu un peu vieux mais, mais il est super gentil Un peu vieux t'es méchant Ah mais l'autre jour il s'est pissé dessus en live <rire> T'es méchant, c'est hein. bien Et du coup il y avait Skyros, il y avait Gotaga tout ça c'est ça Ouais c'est ça, mais au final celui qui a gagné c'est moi, les 100 dollars. T'as un mytho <rire> Si, <rire> si mec Genre là je suis en... en live sur Twitch et il y a 10 000 personnes gros Incroyable. Moi aussi. <rire> mais, es, mais mec, t'es... En fait, sais pourquoi je pouvais pas te mentir et tout Parce que, es, mec, t'es trop mignon. Genre de ouf. Genre avec ta petite et tout. Je te dis que je m'allume un gros tête T'es en mode... Vas-y, mon pote, t'as la cool, mets-toi bien. Mais, mais, mais c'est quoi, ça Ils étaient sur le toit. Et en fait, ce, et en fait, ces fils de pute là qu'on a eu au début, c'était des stream hackers. C'est les mecs qui lancent en même temps que nous, Esprit, tu vois. Donc, euh, je vais, j vais ouais. cacher ça pour qu'on s'en sorte. T'as Twitch Euh, non. Ok euh, C'est quoi Attends, attends, attends, attends. Bah ben, moi je regarde sur, plus sur Youtube en fait mmh, Ben Youtube si tu veux tu taperas mon pseudo Chouachin Tu verras Et, et, et du coup il y a deux mois Il y, y, y, y a eu la game à 100 000 balles Je tape quoi Code Chouachin Non juste Chouachin C'est ça 54k Combien 54k je vois tes vidéos là Oh putain ça vire Oh ça fait des comme vues t'as vu ah <rire> Tu raderas avec la petite Et tu es comme ça tu, je serai son tonton gros <rire> oh, ma petite fait tant, tant de personnes Je la garde que pour moi <rire> Oh t'es comme ça Non je plaisante Comment on peut tomber sur des gars comme toi sur Call of déjà c'est du hasard C'est vraiment tu, là, Moi je lançais en duo random Toi tu, tu lançais en duo On s'est capté Mais tu faisais, tu, tu faisais quoi avant ça avant, avant tout ça Ça fait 5 ans que je fais ça moi Mais, mais avant 5 ans ah... déjà Ouais 5 ans déjà gros mais, mais avant de faire ça Je faisais euh, J'étais à, à l'usine gros Normal C'est pas vrai Tu sais je te jure Toi tu vois, tu vois Et moi, Je suis heureux pour les gens comme toi Je suis grave heureux eh, Merci oh, poulet ouais. Moi, j'ai toujours kiffé les mecs qui ont réussi, voilà. J'ai des amis à Paris, ils ont réussi, ils sont architectes, Je l'aime trop, les gars. Ils sont très forts, tu vois. Je l'aime sont... trop. Ils sont partis ai... de rien, en fait. Ouais, mais c'est un peu ça, tu vois. C'est... Euh, j'avais j'avais 10... 10 personnes qui regardaient et je me suis barré. J'ai démissionné. Tu vois, ouais, j'en avais 10 qui me regardaient. Et là, mais là on est 11 000, là, actuellement. Attends, mais c'est pas vrai. Attends je te crois pas, attends, c'est sur, sur quoi, sur tout Mais viens sur ma page et on va t'offrir, on va, on va, on va t'offrir un sub et tout C'est vrai t'es déjà dessus, tu me vois et tout, t'as vu mon t-shirt comment attends, il est, attends, est joli je veux, je, Attends je clique tu, Je te montre mes fesses Ça, <rire> je te montre mon cul attends Oh putain j'y crois pas oh, un sub J'y crois pas <rire> Je fais des bisous Attends, je te fais des bisous. Moi aussi mec, je te fais des bisous. Et toi, dès que je te parle pas ou quoi, je remercie les gens, je, je papote avec eux. Et, et voilà, tu vois. Frérot, ça va être ton témoin de mariage, ce mec. En fait, j'adore ces gens qui ont pas la La fameuse, tu sais comment on dit, la mentalité fr, tu vois. De... De... De, de beaucoup... Ouais, je suis sur ta page là. De beaucoup jalouser. De, de beaucoup, beaucoup bon jalouser, hein. tu vois. Mais lui, il l'a pas, le... tu vois. Il est, il est fier pour les gens qui réussissent. C'est trop bien, les gens qui pensent comme ça. C'est quoi ton, pseudo, ton pseudonyme euh, Rachidao. Parce que c'est Rachid en fait. Rachidao, Rachid Ça fait un peu brésilien. Ah, ah Rachidao Oh, Rachidao <rire> Je suis la reine des putes si je joue pas Allez, le top hein. On va essayer de se battre. Il m'a l'air que la SVM elle a l'air tueur un peu. J'ai sur le top grand top. Vas-y. Il y a ah. un mec sur moi. Ah, je suis mort. T'es où T'es où T'es où Je suis sur le top, top. moi aussi. Top. Ah, je suis avec toi. C'est bon, c'est il il a... lui qui a gardé mon hélico. Tu sais quoi Je te propose. Attends. Attends, moi je suis un peu stressé Pourquoi t'es stressé Parce qu'il y a que des enfoirés là-dedans. Mais reste avec moi. En, bas, en, bas en, fait, en fait, le secret c'est qu'on reste bien à deux. Si on est à deux, ils ouais, pourront jamais nous tuer. Je suis avec, avec, avec toi. Tiens, viens, viens mais suis-moi. Euh, là, là, tu mets la pression gros. Attends. Il te manque un truc à acheter pour la petite Ah, la petite, non, franchement, elle a été gâtée par la famille. de sautée. Oh Tu ah, es HP. Oh, t'as <rire> le para la tuer Il était tellement low HP bah, Ouais, bien joué <rire> <rire> J'ai rien foutu de chouette. Si on fait pas top 1, là, t'as as quoi devant toi T'as une heure devant toi Bah écoute, demain je fais de l'après-midi, j'ai pas qu'une heure. Hein. Ah <coughs> Bon, tu sais quoi Si on fait pas top 1, là, hein, moi j'ai une heure et demie devant moi. J'ai jusqu'à 22 h ouais, Si on fait ouais, pas top 1 ouais. en un, une heure et demie, je te file 200 balles. Mais non, non, non, non, non, non, non, Petit challenge C'est bon, tranquille Non, t'es trop gentil, non, non, allez, non, Allez, go, go, go, on est parti. Je suis content que tu sois d'accord. Moi je suis content aussi. J'espère <rire> que, peu, que ta, carrière, ta carrière se passe bien. Qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que fait dans les fêtes Parce que moi je me suis un peu piché la gueule hier soir. T'as fait, fait quoi tu sais la gueule. Je un mec euh, quand y comment, des des temps, qu il y a comment com com com comment tu dis pucher Pissé ah, oh, ah, pété. Je suis pas rien Ouais, fait. il m'a euh... craqué. Ouais, ben ouais, mais... wow. Tu peux te cacher une balle euh... je vais essayer. Je suis mort, euh, frérot. Ouais, c'est dur. Ouais, ils nous ont c'est mais so suis... c'est Ali du 69, Ali le Lyonnais et son, et son pote, euh, son pote du, du 69 aussi. Donc c'est des connards parce de que Lyonnais je... gros. J'aime pas les... non, <rire> pour Lyonnais, les... <rire> <pour> les... <rire> donc, donc là, je suis en train de parler à une star, parce que là, il y a une mec qui te regarde, hein. 11295. Ah. Bravo les gars, hein. Putain, c'est que ça doit être quelque chose que j'ai au début de là. De... De... De... De... Non frérot, c'est bien Le mec qui gagne les 100 000, 100 000 sur YouTube Bravo <rire> Merci, ma... Merci bravo, ma poule Bravo frérot, je sais pas, je suis un peu débordé hein. Il m'a l'air que t'as la hype hein, il m'a l'air que les gens ils t'aiment quand même T'as l'air d'être un bon gars Non mais c'est normal quand je me retrouve avec un mec cool comme toi mais bah, hop, je suis gentil Tu sais, moi, moi je dis toujours, t'es pas là par hasard gros Non, je suis le vendeur de Toshi frérot Qui se met des boulettes dans le cul <rire> <rire> Non mais t'arrives mon frère, euh... attention hein AAAAAAH! Ah Tiens, derrière toi, 5 plaques, 5 plaques, plaques. Ouais, c'est juste j'ai une arme de merde, attends. attends mis, on va le fumer. On, on a le paralysant envoyé. On est en tous à Tu viens? Je, suis, je le vois. Ouais, t'as un truc en pote. Ouais, je suis monté vite et je l'ai tué. Alors, je, alors je... Non, mais t'inquiète, juste que tu saches, il y a un nouveau mode de jeu, euh, là, qui est sorti pendant que t'étais en train de jouer. Là, à partir de maintenant, quand tu tues quelqu'un, ton, remont... ton shield remonte à fond, ok <rire> Sérieux donc, ouais, je te jure, donc par exemple, là, si t'es en 1 contre 2, vite finis le mec au sol et t'auras re toute ta vie qui va monter. Toutes les, les plaques et tout, la totale. Ça vient de sortir Pas là à l'instant. En 1v4, ça peut le faire. Hein en 1v2, V3, tu vois. Peu importe. Moi, je vais prendre fantôme T'as vu en bas Il y a deux mecs juste en bas là. Euh, je vais, t'as ping, mais comment tu fais pour les voir Tu, tu, tu cheats Non, non, non, j'ai rien dit. Tu cheats <rire> Non, mais en fait, ils ont tiré juste avant. Ouais, okay, okay. Voilà, c'est moi qui ai à la ramasse. Il me tires de dessus, tu vois là. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. te prend pas de risque. Juste ne prends jamais de risque pour moi. Ah, ah, il a fait mal. Hein. Toujours au en même endroit. Bah, il est caché quelque part là-dedans. Ouais, exactement. On va voir Euh, ouais. Ah, t'es déjà là bah laisse tomber mon bref t'es trop fort <rire> <rire> Alors en fait Dès que, dès que je vois un point rouge Je vais l'attaquer Et comment ça se fait que je tombe sur toi Et comment ça se fait qu'on est en train de jouer ensemble Et comment ça se fait que t'es champion du monde moi ça se fait <rire> Mais en fait si ça, tu genre, veux je peux pas comprendre, en fait. Mais y'a Twitch y a Twitch du coup Mais la plateforme où je suis Ils invitaient, ils invitaient euh, des gens Moi je suis, euh, je suis animateur Tu vois, Je suis pas joueur pro Je me démerde bien mais euh... Animateur et t'as gagné Ouais parce que je, En fait je tue ton joueur pro préféré C'est mon slogan <rire> C'est... Euh, en fait j'étais très bon... Est... Euh... Dans la partie, ou pas Alors Sky il habite au Mexique donc il l'a fait ce tournoi mais, oh. en, mais, mais chez les Américains. Moi je l'ai fait en Europe. Enfin, là accélère, ils sont juste devant. J'essaie d'aller vite mais comment t'as fait pour prendre une distance comme ça aussi Optimisation. Bon y'en avait qu'un, je, enfin je l'ai ouais, claqué. Balle, euh, et... Tu cheats pas Comme euh, j'ai vu un streamer qui tchitait là. Non, non, non, moi je suis les je suis, je suis, je suis l'edit Ça fait longtemps que je joue Longtemps que j'ai eu le temps de peaufiner mon niveau Tout ça et tout Si je cheatais je, je mettrais je une tête si là. Tirer, par, par exemple là si je cheatais, je pourrais mettre une tête ou, ou quoi tu vois J'entends un mec tirer Oh il a un snipe Oh, oh ouais, un mec, t'as raison, je crois que je shit. Oh, je crois, hein. <rire> Non, non, non, je dirais pas ça devant ton chat, c'est pas bien, un manque de respect. C'est gentil, mon frérot. T'es un une putain de bonne personne, c'est un truc de ouf Non, je suis normal. Si, je te jure, t'es quelqu'un de bien. Peut-être que t'étais une, une ordure avant, je sais pas. Peut-être peut peut pas. Mais là, t'es génial. Je, je le finis C'est toi la grenade euh, non, pas du tout. Ah, Ça s'est relevé Il est à la baraque. C'est un monstre C'est qui ce là. là Non, non, non pas. Mais là t'es le meilleur et viens, viens, viens, on part, on part, on part Là, vite, faut et partir y a du loot là D -d -d on Ouais, suis... mais dé <rire> dépêche-toi même, même si, même s'il y a du loot, en fait, ce qui se passe, c'est que... Sur cette map, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de backstab Donc dès que tu fais ouais, un kill bah, quelque oui. part, tu te déplaces, tu repars ah bah, si, si tu penses comme ça, c'est que je suis... Ouais, je vois Tiens, il y a un drone pour toi par terre Ok, chef <rire> Et en fait, du coup, je me, je me déplace très très vite. Ah, tu sais que pour pas ça. visé avec ton arme là. Tu sais que j'ai pas visé, j'ai tiré dessus. Ouais, euh... t'as pas. pas C'était sur Kalo, frérot. T'as pas besoin de viser. Viser, c'est tricher. Je prends les véhicules, tout. Ah, c'est bon. <rire> non, en fait, là, je prends, le, je prends le véhicule. Tu vois le point rouge là qu'on a là sur la map Non, j'ai pas vu. Ah, ok. Alors, si y y'a un point rouge là, par exemple, je, je me dis que c'est intéressant de prendre le véhicule pour qu'on se place ici. Tu vois, pour lui, Comment tu veux faire pour lui pas, couper si la tu rotation. Bah, top peux Et comme peur. ça, il y a, y'a plus de joueurs, frérot. <rire> Euh, tu veux ja, claquer ton drone Ouais, claque-le maintenant. Et en gros, hop, tu vois, on va se placer en zone. Et là, on va buter ce mec. Vas-y, descends. Il est juste devant nous. Attends un peu, je te mets une para. Ça touche pas. Allez, hop, t'es un monstre. Bien joué. Viens, on continue, on continue. Il y a d'autres mecs. Il y a d'autres mecs. Il y, y, y a deux autres teams juste en bas. J'ai cassé leur camion, j'ai cassé leur camion, frère poulet. Je vois un mec, là. Ah, vas-y, bah, si, si, on avance, on les bombarde. Oh merde. Okay. Je, je, je, je, je te suis, je te suis. Je ferme ma bouche. Et je te suis. J'ai knock celui et à gauche. Je... À droite, pardon. Devant, droit, devant, devant. Ouais, il manque celui à gauche. On avance, on avance. Il est touché un peu. Touché shield. Vite. Il y a un mec caché quelque part, frérot. Tu peux le tuer Merci, mec. Mais oui, tu oui, vois C'est le crack Non. <rire> Je suis le, je suis le mais après c'est normal, on, on, on apprend tous, tu vois, moi ça, ça j'ai toujours beaucoup joué à l'ordi, donc euh, ouais, c'est normal, ouais. tu, tu, je dois avoir beaucoup d'heures de jeu. à l'époque j'étais sur CSGO, comment tu sais ça Parce que euh, quand tu m'as dit bonjour, mais j'ai ouais. le même... T'as quel âge tu as 29 ans, 30 ans, 31 Tu rigoles quoi Ça y est, vrai, je suis papa mon pote, ça hein. y est, j'ai fait ma vie, je viens d'avoir 38. 38 T'es sérieux Ouais vos ouais, gosses, bah, bah, <rire> en, fait, en, en fait, quand en fait, fait quand, euh, tu sais on parle euh, sur CS, on roule les airs, parce qu'en fait, on est, euh, tu devais jouer tout seul ou quoi, tu, donc tu, comme moi, tu devais tomber sur les polonais et les russes, et donc t'as développé bah ouais. un accent de merde, comme moi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu m'as dit, hey ma friend, ma friend, gros, qui roule les comme ça, ma friend <rire> <rire> À part sur CS, on entend ça où Ouais, c'est vrai, c'est vrai, je me rends pas compte. T'es chaud, mon gars, pourquoi tu prends le camion ah, En gros, euh, attends, en fait, je dois appuyer sur une touche en même temps pour te parler, c'est la galère. Alors... En fait, là, tu vois, il y a, a PIC à droite. Je suis tombé. Ouais, pique, ouais. ouais Et en tombé. fait, c'est une power pose de ouf. Bien voilà. Bien, bien, monte, monte poulet. Je te couvre avec le camion. Je me shield, je me shield. Ouais, ouais. Mon, monte vite. Dès que tu peux. Dépêche-toi. Par l'arrière, par l'arrière. Allez, go. Je suis Nickel. Là, je suis là, je suis là. Et en fait, je suis pour justement... Shield de toi à fond. Ah, mais c'est moi, moi qui ai plus de vie. Ils sont là. Ils sont là, ah, là on on les laisse, on les laisse. En fait, en fait tu vois, par, par exemple... Je prends le camion parce que si on était à pied, là tu, tu serais mort et je serais mort. Ah bah euh, ah non, et, et, et, et si on avait survécu, mais ils nous auraient. On, euh, les mecs de, du, de pique nous auraient sauté dessus en suivant. Il y a un camion qui nous suit là. Ouais, ouais. mais c'est pour ça, oui, on, va on, on, va frappe, on, frappe, on va s'arrêter là et on va les je tuer. Frappe, Alors monte sur le toit, monte sur le toit là. J'ai mis une frappe, j'ai mis une frappe. Hein. Tu peux monter sur le toit ici, frérot, c'est super il bien. Arrive, il arrive Non, il va sur la gauche, t'inquiète. Y'a une team, y'a une team au contact poulet Encore une team. Team, team au contact oh, C'est rentré, c'est rentré C'est rentré Paralyse, paralyse, balance des paras oh, il a encore un autre. Non ah, de C'est faux Mais c'est faux, enfant de pute Tu m'as pas vu Désolé, tuer, Mais c'est faux, il tire à gauche c'est pas ta faute, poulet. T'as fait ton kill. C'est juste que je me suis fait baiser instant. En fait, il a balancé une paralysante à l'intérieur et la para ouais, a fait ouais. péter le. La para, ça. Chat, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un gros mur d'amour pour Rachid On va aller. Je vais lui demander. Euh... Tu sais, faites Rachid avec un cœur, un truc comme ça. Et Rachid, ma poule. Yes, bro. Ouais, ben bah mon frérot. Je te, euh, euh, laisse regarder le live. C'est tellement vite. Ah, c'est passé vite. Yes, hein. bah, je vais aller carrément dessus, ouais. Euh, je dis au revoir aux gens. J'en ai pour 5 minutes et, euh, okay. et, et prends ton téléphone. Je t'appelle sur Insta, d'accord Sérieux Ouais. Allez. À toutes Bisous poulet. À toutes, bisous. <rire> Il va trop mignon Rachid. Je l'aime trop. je <rire> vous jure les gars, c'est un putain de coup de coeur amical ce mec. Merci Montana pour le Prime, Zomblard pour les 5 C'est, il a exactement la mentalité que, que j'aime chez les gens tu vois, c'est en mode arrête d'être jaloux, quelqu'un qui réussit mieux que toi ne, ne soit pas jaloux de lui ou quoi, juste comprends pourquoi est-ce qu'il est meilleur, adapte-toi, ou bien euh, juste euh, enfin, sois admiratif tu vois, et le mec il est comme ça tu vois, je l'aime trop. Rajdao étant fan d'André-Pierre Gignac, Shaw lui a fait la surprise avec ce t-shirt floqué Gignac et Shaw.